Bonjour, je suis Brigitte Serbouret, docteur en histoire de l'art, conservateur de musée, ancienne élève de l'École du Louvre. Je ne dirige plus de musée, mais je fais maintenant de la recherche et de l'enseignement. Aujourd'hui, je vais vous emmener faire une balade dans les musées. Vous savez, dans les musées, on a toujours un peu mal aux pieds, on est fatigué, il n'y a jamais ce qu'il faut, il y a toujours trop de monde devant l'œuvre que l'on veut voir. Eh bien, moi, c'est une balade que je vais vous faire, d'abord en vous évoquant la création du musée, son histoire, comment se sont montées les collections, et puis aussi après un parcours, des œuvres les plus célèbres, mais aussi des œuvres que vous éviteriez parce que justement vous êtes trop fatigué. Donc sur le premier module, je vous emmènerai à Londres, au British Museum, où là, le grand, ce grand musée de la culture humaine Il vous évoquera bien sûr les collections assyriennes, mais aussi d'autres parcours, et surtout les collections anglo-saxonnes, puisque le but dans ma balade, c'est de vous initier au fond des collections du musée que nous verrons par exemple après à New York, Abu euh, Dhabi, Bilbao et Venise, en évoquant cette merveilleuse saga de la famille Guggenheim, l'art moderne, euh, Peggy Guggenheim euh, à Venise et des nouvelles collections d'Abu Dhabi par exemple. Ensuite, nous irons aussi euh, découvrir les peintures espagnoles au Louvre, euh, au, Prado, pardon. <rire> au Prado, où là vous verrez bien sûr majoritairement les écoles espagnoles, mais aussi euh, un détour par les chefs-d'œuvre euh, que Louis XIV offrit à son petit-fils euh, qui était roi d'Espagne. Le Louvre, bien sûr, arrivera avec euh, la fondation du château de Philippe Auguste, les collections médiévales, mais aussi cet énorme musée qui est devenu euh, à la Révolution, hein, avec les collections peintures du 19e, les collections égyptiennes. Bien sûr, nous, nous évoquerons aussi parfois des collections d'art premier que personne ne connaisse. Et puis, nous partirons dans le froid de la Russie, voir l'Ermitage, ce grand, ce grand palais, ce très beau palais voulu par Pierre le Grand et Catherine de Russie. Je vous évoquerai l'or des sites, ces civilisations errantes qui fondaient l'or de façon magistrale. Et puis, nous parcourrons les salles, des salles prestigieuses, avec quelques anecdotes de temps en temps. Nous finirons peut-être sur les collections. Euh, des peintres impressionnistes et faux, puisque l'héritage en possède de très belles. Et pour terminer, nous irons à Séoul. Séoul, euh, nous serons à découvrir ce musée d'art national, un des petits derniers musées de, de, cette, de ces grands musées asiatiques qui se sont construits fin, fin 20e. Euh, pourquoi la Corée du Sud eh bien, Tout simplement parce qu'on connaît la Chine, on connaît le Japon, on, on en a quand même les substances de connaissances culturelles, mais. La Corée est un état qui est entre les deux et qui, souvent, a absorbé la culture de l'un, transmis à l'autre. Et c'est ainsi que je vous ferai découvrir peut-être le royaume de Silla, un grand royaume médiéval très beau, et puis l'art du Céladon et d'autres choses qui sont typiquement coréennes. Voilà. Ce cours, bien sûr, il est en distanciel les mercredis. Et vous aurez aussi à travailler parce que c'est un des rares cours que propose l'Udiva avec un quiz, un quiz question à choix multiple devrez bien prendre des notes et j'espère que vous serez nombreux à participer à, cette, à ce module des grands musées du monde. À bientôt peut-être.